Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir eh bien, comment éviter de passer au LMP ou bien tout simplement eh bien, comment rester au LMP. Je sais que c'est des questions qu'on se pose très fréquemment, c'est des questions aussi que je reçois fréquemment eh bien, pour me, me demander comment on peut éviter de passer au LMP. Je sais que le LMP, ce statut fiscal fait énormément peur, mais on va voir qu'il y a aussi son lot d'avantages. Donc on va en discuter dans cette vidéo. Comme tu le sais juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après.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 Donc eh bien, si c'est des sujets qui t'intéressent, franchement, je t'invite tout de suite à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette, comme ça tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer une vidéo sur cette chaîne YouTube. Et avant de commencer, eh bien, je vais t'offrir tout de suite deux formations totalement gratuites. La première, c'est sur comment lancer un business de sous-location et lancer un business de conciergeur automatisé. Mais également, je t'ai préparé une formation gratuite sur comment se lancer dans l'investissement locatif et en exploitation en courte durée, comment exploiter en courte durée, automatiser, etc. etc. Donc, tout ça, c'est des formations que tu découvriras gratuitement dans la partie commentaires. Je t'invite à les consulter dès maintenant. Donc Comme tu le sais, ben moi, c'est vrai que je suis vraiment un expert de la location courte et moyenne durée. Donc du coup j'ai un certain niveau d'expertise par rapport à ça puisque c'est quelque chose que je fais on va dire depuis maintenant pas mal d'années et j'ai suffisamment de biens pour pouvoir en parler assez librement. Donc aujourd'hui on va voir justement parce que je reçois pas mal de questions par rapport à ça et je sais que c'est un sujet qui inquiète beaucoup de personnes. Moi le premier c'est comment éviter de passer au LMP quand on est déjà au LMNP et ou tout simplement, comment rester au LMNP Alors déjà, moi, le, la première chose que je voudrais préciser par rapport à ça, parce que j'ai vu beaucoup de choses sur YouTube, beaucoup de youtubeurs qui en parlent. Alors, des fois, c'est un peu confus ou alors c'est assez compliqué. Donc, on va essayer de faire très simple dans cette vidéo. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais partir du principe que tu sais ce que c'est que le LMNP, tu sais ce que c'est que le LMP grossièrement et on va partir du principe aussi que tu euh, comment dirais-je que tu connais le principe du micro ou tu connais le principe donc euh, comment dirais-je du réel par rapport donc à, à nos déclarations fiscales. Donc là je vais partir de ce, de ce principe là pour éviter de sinon la vidéo va durer euh, très longtemps et on va pas atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire comment éviter ça, comment éviter de passer au LMP. Alors ce que je veux donc te dire c'est que euh, déjà à mon sens se poser cette question c'est euh, bah, pour quelles raisons tu te poses ces questions pourquoi c'est un vrai problème pour toi de passer au LMP parce qu'au contraire le LMP a aussi tout, ton, tout son lot d'avantages donc moi je te le dire et généralement c'est ce pourquoi tu, te possèdes, pourquoi tu te dis ça Tout simplement parce que tu sais que tu vas passer tout simplement à la sécurité sociale des indépendants. C'est-à-dire qu'on va payer des charges sociales, des cotisations sociales, des charges sociales, comme si tu étais gérant d'une société, exactement la même chose, tout comme moi, et eh bien je paye donc de la RSI, de la SSI. Alors si toi aujourd'hui, tu étais déjà entrepreneur, bah, que tu en payes déjà, j'ai envie de te dire, ça va juste quelque part en rajouter un petit peu plus. Et puis si tu ne l'étais pas, effectivement, tu as ces cotisations et ces charges sociales qui vont s'appliquer. Euh, parce que tu es OLMP. Donc on va dire que c'est le vrai principal problème. Par contre, il y a quand même des avantages aussi. C'est que si à un moment donné, tu veux vivre de l'immobilier et tu veux eh bien, euh, toucher des rentes dans l'immobilier, à mon sens, c'est intéressant quand même de payer ces charges puisque quelque part, auras, tu vas cotiser pour une sécurité sociale tout simplement et puis tu vas aussi cotiser pour ta retraite. Alors, même si la retraite effectivement ne sera pas très épaisse, le fait est quand même qu'en face, tu as quand même un service qui t'est rendu. Donc à mon sens, ce n'est pas non plus complètement déconnant de faire ça. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ça va dépendre de... de on ne peut pas faire des généralités sur, cette, sur ce sujet-là. On ne peut pas dire, voilà, il faut plutôt faire comme ça, comme ça, comme ça. Tout simplement parce que ça va euh, s'appliquer se, se, euh, pour certaines catégories de personnes. Déjà, tu le sais, pour passer au LMP, il faut remplir deux conditions. Les deux conditions, c'est faire plus de 23 000 euros de recettes dans l'immobilier on y arrive très rapidement hein, quand on clairement quand on veut faire des mobilier. Donc on va dire ça, on y arrive assez rapidement euh, à l'année. Okay et la deuxième condition, c'est qu'il faut que tes revenus de l'immobilier issus de l'immobilier en meublé dépassent eh bien, tes revenus, euh, comment dirais-je, ton foyer fiscal. C'est-à-dire que si toi et ta femme, vous touchez, je sais pas, 30 000 euros à vous deux, et eh bien et que tu, tu fais que 23 000 euros, eh bien tu ne passeras pas au LMP, tu resteras bien au LMNP, ça ne changera pas. Par contre, si effectivement, euh, par exemple, donc si on reprend le même exemple, vous touchez à vous deux, ta femme et toi, ou même si vous n'êtes pas vous touchez, c'est vraiment le revenu fiscal. Hein. Euh, donc si vous touchez par exemple 30 000 euros et que derrière, les revenus de tes immobiliers font 35 000 euros, eh bien très clairement, effectivement, tu vas passer dans cette catégorie LMP. On parle bien du foyer fiscal, hein, c'est-à-dire que si tu es tout seul, si vous êtes deux personnes, euh, comment on dirait, vous êtes célibataire, vous vivez sous le même toit, effectivement c'est la déclaration, c'est la feuille d'imposition qui fait foi. Hein, donc les deux vont s'ajouter, en fait c'est vraiment la déclaration, euh, c'est ta feuille d'imposition euh, qui fera foi par rapport au calcul donc des revenus fiscaux pour déterminer si tu as l'MP ou pas. Donc ça c'est la première chose, c'est des choses que je voulais vraiment préciser ici. Alors autre point aussi que je voulais préciser par rapport à la sécurité sociale des indépendants. Ce qu'il faut savoir c'est que si déjà tu faisais de la location courte durée, tu étais concerné de toute manière par ce, euh, la sécurité sociale des indépendants puisque tu devais déjà en payer si tu dépassais les 23 000 euros. Donc on le sait euh, en fonction donc bah, si tu es au micro BIC ou si tu es au réel, donc le, la sécurité sociale des indépendants va s'appliquer sur donc le comment dirais-je les, les, les, les, le, le, le, le, le résultat hein, que donc que tu as réalisé et, et, et pas sur le chiffre d'affaires. Donc en fonction des cas, ça peut être intéressant de faire d'utiliser de de, de, de, de par exemple le micro BIC. Je pense notamment pour ceux qui font classer leur logement, qui sont par exemple sur un... Si tu fais classer ton logement, eh bien tu as 71% d'abattement. Donc c'est vrai que du coup, la RSI, donc la sociale des indépendants, va s'appliquer uniquement sur les 29% restants. Donc il y a des calculs à faire, bien évidemment. Encore une fois, on ne peut pas faire des généralités parce que ça va dépendre de chacun. Ce que je veux aussi préciser et on va répondre à la question complètement juste après, mais c'est important de préciser tout ça aussi parce que se poser cette question-là, c'est bien, mais est-ce que la question est vraiment aussi importante que tu ne l'estimes Est-ce que vraiment cette question-là doit se poser ou pas Il faut aussi bien déterminer puisque tu as bien compris aussi que ça va être lié à ton revenu fiscal de référence. Donc, si tu as un gros revenu fiscal de référence, eh bien tu vas rester en LMNP pendant un paquet d'années. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au LMP, on a aussi des avantages, notamment, et, euh, et c'est l'objet d'une autre vidéo, c'est sur tout ce qui est plus-value. C'est surtout là que ça va jouer et sur le, comment la, la sécurité sur des indépendants. C'est vraiment les deux points qui font la différence entre le LMNP et le LMP puisque sinon, au final, on est exactement sur le même principe, le même fonctionnement. Mais un autre avantage aussi qui n'est pas négligeable, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, euh, comment dirais-je, vu que c'est considéré du coup comme des revenus professionnels et plus des revenus liés à de l'immobilier, on considère que c'est un revenu professionnel. Et donc, ça veut dire que tous les déficits qui vont être générés avec donc, tes revenus immobiliers dans le cadre du LMP vont venir tout simplement se déduire de ton revenu fiscal de référence. C'est-à-dire que tu vas peut-être même à un moment donné arriver à baisser ta fiscalité personnelle et donc à baisser complètement ta fiscalité. C'est-à-dire que, par exemple, même si tu as des revenus importants sur par exemple des revenus liés par exemple si tu, si tu travailles dans une entreprise eh bien ils viendront se gommer tout simplement parce que tu viendras abattre les déficits de ton LMP contrairement au LMNP où si tu génères des déficits les déficits ne vont venir s'impacter que sur la même catégorie de revenus c'est à dire que ça va s'appliquer que sur des revenus immobiliers donc ça veut dire par exemple que si tu as un bien qui est déficitaire et que tu as un bien qui fait de, du positif eh bien ça va venir baisser effectivement les revenus ça va créer du déficit sur la, la globalité de tes projets immobiliers contrairement au LMP où le déficit qui est généré sur ton immobilier va venir complètement euh, tire, euh, euh, comment impacter tes revenus, tes revenus fiscaux, enfin tes revenus, tu ta base de revenus euh, générale, en fait as ta base de revenus fiscale, Et donc du coup, ça peut être aussi un moyen intéressant de faire baisser sa fiscalité personnelle. Je ne sais pas si je suis clair. Euh, S'il faut, je referai des vidéos Puis n'hésite pas à mettre des commentaires et à argumenter ça et à poser tes questions et je te répondrai volontiers parce que je sais que c'est un domaine assez compliqué. Encore une fois, en plus, ça s'applique en fonction de chaque personne. Donc comment, et maintenant, on répond à cette question, eh bien, comment faire si vraiment toi, tu restes déterminé, tu as fait tes calculs et tu, pour toi, ce n'est pas du tout avantageux d'être au, au, au LMP. Mais encore une fois, il faut bien poser les chiffres sur la table, il faut bien se poser il faut, en fonction de ta catégorie socio-professionnelle. Il pourrait y avoir des avantages et des inconvénients. Donc... Si vraiment tu veux échapper au LMP, à mon sens, euh, il va falloir envisager peut-être de créer une SCI. C'est-à-dire que euh, peut-être que tu as déjà des biens immobiliers et l'idée ça va peut-être être justement de faire peut-être racheter tes biens par ta SCI pour quelque part repartir de zéro, de zéro tout simplement, et pour se, ré, se recréer du déficit tout simplement, notamment avec les intérêts d'emprunt, euh, bah, notamment avec les intérêts d'emprunt déjà. Et puis aussi le système, le, le principe de l'amortissement, si tu as un SCI à l'IS, tu, tu connais bien le principe, on a ce principe-là de l'amortissement. Donc ça, c'est une alternative très clairement la SCI. Donc tu peux très bien faire racheter tes logements par ta SCI pour justement eh bien, venir baisser toi, ta, ta fiscalité. Donc du coup, ne pas rester dans le, dans le LMP, mais repasser du côté du LMNP. Alors je précise aussi, parce que j'ai eu des questions par rapport à ça, des personnes me disaient, est-ce que certains logements, je peux les mettre en LMNP Est-ce que certains, je peux les mettre en LMP Ça, c'est absolument pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre, très clairement. Euh, donc ça c'est un moyen de le faire. Autre chose que tu peux faire aussi, c'est que si par exemple, tu fais de la location courte durée, comme moi, et eh bien tu peux très bien euh, monter ta société de sous-location c'est à dire que tu vas confier tes logements euh, donc, tes, tes, tes, tes, tes, tes propriétés tu vas, leur, tu vas donc les louer à ta société d'exploitation, hein, donc tu vas euh, tout simplement définir un loyer en meublé classique euh, tout simplement que tu vas louer à ta société d'exploitation ce qui va permettre tout simplement eh bien que euh, les revenus finalement le, le, euh, la grosse partie des revenus qui va être générée sur l'exploitation va se faire non pas sur ta fiscalité personnelle mais sur la fiscalité de l'entreprise, de la société. Donc aussi bien une SCI que une SAS ou une, ou une SARL, eh bien, on est sur une fiscalité donc des entreprises. Donc la fiscalité des entreprises, elle est connue. Si tu ne dépasses pas, enfin la première tranche des 38 120 euros de résultats, eh bien, tu es taxé qu'à hauteur de 15%. Donc ça ça peut être très intéressant et puis ensuite après la tranche secondaire on passe sur 26,5% en 2022 on sera à 25% donc du coup on a moyen d'optimiser la ta fiscalité personnelle et ce qu'il faut bien comprendre dans le cas d'une entreprise quand on finalement on sépare et qu'on qu rebascule une partie des revenus sur une entreprise ça permet tout simplement de faire tampon on fait tampon avec l'entreprise et après bien évidemment on décide de ce qu'on fait sachant que dans une entreprise on peut faire supporter pas mal de charges, des charges qui, qui, qui sont liées à l'activité et plutôt que ça vienne impacter directement ta fiscalité personnelle où on sait que là on va être fortement taxé eh bien c'est un moyen justement l'entreprise de venir caper et de venir faire tampon avant de prendre la décision de te distribuer des dividendes ou pas. Et si tu ne distribues pas de dividendes, eh en tu fait, as bien compris que tout simplement la fiscalité va se limiter à hauteur de 15%. Donc toi, ta fiscalité personnelle du coup aura baissé, c'est-à-dire que tu seras revenu et tu seras resté au LMNP parce que tout simplement, tu auras loué, meublé tes logements à ta société d'exploitation. Et derrière, ta société d'exploitation fera bah, l'exploitation, donc elle va générer du bénéfice. Mais encore une fois, le bénéfice sera contrôlé, limité à hauteur des 15% voilà un petit peu ce que je voulais dire cette vidéo j'espère qu'elle a pu t'aider qu'elle a pu répondre aux questions si tu euh, as d'autres questions et eh bien ou tu souhaites que je te lis des vidéos supplémentaires sur ces sujets là n'hésite pas hésite pas à commenter franchement et je te euh, avec grand plaisir que je pourrais y répondre et aussi pourquoi pas refaire des vidéos sur cette chaîne youtube si toi aussi tu souhaites maintenant lancer une société de sous-location professionnelle immobilière et eh bien sache que je t'ai préparé un webinaire je t'invite tout de suite à t'y inscrire comme ça ça te permettra eh bien d'être en live avec moi et justement et eh bien es, que je vais t'expliquer comment créer